à la chapelle du genêt samedi soir, 22 janvier, de 17h30 à 18h15, un temps de merci. Avant la célébration de 18h30. Ta parole est présence, lumière et vérité, un bouquet de silence qui fleurit dans la d'un message de savoir que tu viens dans la prairie de nos visages, que tu embrasses aussi le mien. Ta parole est présence, lumière. Rendez-vous samedi soir à 17h30 à la chapelle du genêt le 22 janvier. Un temps fraternel pour dire « Merci ».